Putain, mais qu'est-ce qui se passe ici? quand Mais c'est quoi ce bordel? Putain, mais je rêve ou quoi? Con putain, mais c'est pas possible! Elle est passée où la mer? C'est un truc de malade, attends. Mon téléphone, putain, c'est pas vrai. La mer, la mer, la mer, la mer, la mer, la mer, Patrick, Patrick, Patrick, Patrick, la mer, la mer, la mer, la mer, la mer, Nico T'es réveillé Mais non, j'enfile des perles. Nico, à ce moment-là, tu me connais assez. Mon petit déjeuner, c'est sans privilégié. La tartine bien croustillante, le beurre, le café bien chaud. Nico Mais je m'en fous que t'as une tartine. Lâche-la ta tartine, je vais te dire un truc qui va te la faire tomber, la tartine. La mère a disparu, Patrick. T'es... Rassure-moi, là. Je prends pas des produits en ce moment. T'inquiète pas, je vais pas le dire à tes parents, hein. Arrête tes conneries, je te dis que la mère a disparu Nico, si je suis à Argelès-sur-Mer, c'est bien parce qu'il y a une chose immuable ici. La mer, elle bouge pas. Pas comme à la montagne, à la neige. Trois semaines de retard, quinze jours d'avance, je sais pas sur quel pilance. Mais tu te rends pas compte, putain, la mer a disparu. Alors tu te lèves et tu vas regarder par la fenêtre. Nico, tu sais que ça va me demander un effort surhumain de me lever pendant le petit-déjeuner pour aller voir si la mer, elle est toujours là. Allez, lève ton cul et jette un oeil par la fenêtre. Tu vois que je te l'avais dit, hein Tu me croyais pas Non, je sais que tu m'as dit qu'il n'y a plus la mer, il n'y a plus la mer. Mais il n'y a plus la mer là C'est une nuance, elle n'est plus là, la mère Elle n'est plus là, la mer. Maintenant, quoi, hein Qu'est-ce qu'on va devenir, là Qu'est-ce qu'on fait, hein Bon, écoute, là, il y a une réunion de crise. Prenez-moi tout le monde, et rendez-vous chez Karine Je les appelle et j'arrive, je passe te chercher, là, allez Il n'y a plus la mer, Nico Il n'y a plus la mer. Tiens, okay, il y en a deux qui arrivent de la plage. Tiens, hey Tiens un truc de chichi, un truc yeah, de fou. Demande. Fou. Fou. Fou. Ah je de essayer. Calmez-vous, calmez-vous. Il y a plus, il y a plus la mer. Chichi, il y a plus la fou. mer. j'ai te dis que, il y a plus la mer, plus la mer, il n'y a plus rien. Il n'y reste que du sable. y a plus, il y a plus. Ça fait chier. On a couru dans tous les sens. Il y a plus rien. On se voit la tête pas comme ça la mer. Il y a plus la mer. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a Truc de f... pas, y a plus, Y'a plus. Y'a mais... plus la mer, y'a plus rien. Mais comment mais y a plus, ça, je, ça, je sais pas, sais, je ne sais, sais pas. Je ne sais pas, regarde, plus rien. regarde. on en parle encore hier soir. Les marchés sont venus, hop, ils nous ont pris la mer. Pas pourquoi Et pourquoi non Et pourquoi ah, non Et pourquoi non, non. Y'a plus ah, la, la mer, ils ont besoin de la mer. Il les Japonais, La centrale nucléaire La centrale nucléaire Ils nous prennent toute l'eau, hop, ils s'en servent pour eux Pourquoi pas Y'a plus la mer, Chichi Patrick, Patrick, relève-toi, Patrick, -toi, y Patrick. Il n'y a plus la merde, Patrick. Il n'y a plus la merde. Mer on, on, on va la retrouver, là, on va on va la merde. Il est quatorze heures. Non, non, attends. Viens, viens, viens t'asseoir. Allez la soirée, allez, la soirée. C'est pour la merde. Non, non, c'est mieux. La merde, c'est mieux. La hein. Ce sera mieux. Assieds-le, assieds-le. Patrick, ne te mets pas dans ses états. Ne te mets pas dans ces états. On ne trouve pas une solution. On ne pas une solution. Nos commerces, tout notre vie, on les Archelets sont dits pour la merde. Mais la mer, elle ne pas comme ça, la mer Elle s'évapore pas comme ça Il y a ça, un coup elle. de trafalgar Regardez dans quel état ça le met Patrick, on trouvera une solution On, une solu on va retrouver la mer, Fiquette, la mer. On, on va la trouver, on trouvera des solutions, solutions. Tu ouais. vas Lidl, tu vas piquer toutes les bouteilles d'eau et tu vas remplir la mer mec. On va non. dépasser les déferlantes, on, on fera pas... des concerts là-bas Sur la plage, ça peut être fantastique d'organiser les concerts là-bas Par contre, si toutefois il n'y a plus la mer à il va falloir s'y préparer, il va falloir anticiper, se reconvertir, parce que nos business sont liés à la mer et alors qu'est-ce qu'on fait une heure de camping-car On a qu'à faire faire les fermes. Il vous dire ouais la mer. Y a plus la mer Monsieur le Touriste elle a disparu. Elle n'y est plus. Terminée plus la mer. Euh, Dans la nuit elle a disparu euh, la mer. Alors y a y plus pas, la mer à rester. Je ne pas. Pas. pas. rester ici Et Comment ça euh... on pouvez pas rester ici Bien sûr on va aller rester. Non, on va vous faire. A, pour, la, pour la mer ça c'est. Elle va elle revenir la mer elle va revenir. C'est un coup de Moïse ça. Je le sens bien que c'est un coup de Moïse. Ici il y a toujours des coups de quelqu'un. Ne vous inquiétez pas. Ne Non la mer va revenir. Mais si tout le monde parle comme ça mais on est mal. Nos business, vous êtes d'accord, ils ne valent plus rien. Donc on, va valent. on va trouver une solution. Avant d'aller voir le maire, il faut quand même anticiper, s'y préparer. Mère. Les gens, ils viennent à Argel pour la mer. Voilà, Donc, pas pour le il sable. Faut la il faut la mer. Bon, il faut voir le maire. le maire. Il faut du poisson. Il doit il nous trouver la mer. Eh bien, quelque part la mer. Moi, je dis le maire direct. Salut les gars, comment Ah bah ben, Tiens, Chabat, tu tombes bien. Bon coup et je vous amène la pêche. Pas de choix, il s'est pas la mer. La pêche. On cadre la ah, là, le la mère, y a plus la il y a n'y a plus, plus si a, a, a plus la mer. Est il n'y a, a plus la mer c'est fini. Il y a oh, il y a il t en l'eau, en large en travers, il n'y a plus la mer. Elle a disparu. Ils sont allés voir et ils ont vu la mer Il n'y a plus la mer. On a toujours manqué de place de stationnement sur RGS. Un immense parking. Non, attends, moi et mon bateau là, comment je vais faire Attends, je vais voir même mon bateau. Ton bateau, bateau gars, il fera ouais. comme les autres bateaux, il restera sur le sol. Alors, sable. comme on a du vent, on peut faire d'énormes compétitions. Je vas voir le bateau, les gars, je reviens. Char à voile. Toi, Tu vas prendre peur. Elle est bien quelque part, moi j'aime C'est pas avec qu'il y a de la maçonne qu'on arrivera à remettre de l'eau. Et les gens, hé, tu te rends compte C'est exceptionnel. La mer a disparu à Les premières années, on va se faire les gens. Ah oui, les premières années. Mais comment on fait Mais on n'a rien à faire. Ils viendront pour voir que la mer n'est plus là. Et nous on leur vendra à manger, on leur vendra à boire, on leur vendra plus ah de ouais. maillots de bain par contre, hein, ça c'est sûr. Le maire doit avoir des données, il doit, il doit avoir des, des explications. Il n'y a sûr. que lui qui peut nous répondre. Karine a raison. Je pense qu'il vraiment nous prennent pour des cons. C'est sûr qu'on nous cache quelque chose. Le alors, seul qui peut nous répondre à ces questions, c'est le, le maire. On ne peut plus attendre, il faut aller voir le maire. Ouais, alors, Arnacation, y'en a marre. On paye pour la mer, on veut la mer. Monsieur le maire, elle est passée où la mer Dites-nous elle est passée. Mais comment veux-tu que je fasse sa mère Comment veux-tu que j'élève mes huîtres Monsieur le maire, il va falloir que vous nous expliquer. Elle ne s'est pas évaporée cette mer. Qu'est-ce que vous voulez faire Vous voulez faire, faire un vous... terrain supplémentaire, agrandir le domaine Mais dis-le que tu l'as vendu, dis-le comme ça. Elle ne s'est pas volatilisée, dites-nous elle est passée où la mer Du calme, du calme, ça suffit. Bon, je ne suis pas Moïse, ni le Christ. La mer a disparu, c'est pas de ma faute. Tu vas pas nous faire un ça... Argelès la mer! On a investi nous sur Argelès! Mes investissements de table austríacoles! Comment veux-tu que je lave mes huîtres sans la mer? Mais dis-moi-le, bon le maire! Dis-moi-le que tu l'as vendue, cette mer! Elle est partie, elle est partie! Il faudra trouver des solutions, moi les solutions, ça y est, c'est. Il manque de l'argent, il faut collecter de l'argent! Vous agrandissez votre domaine, vous allez pouvoir rentrer des sous! Des constructions en bordure du littoral! Faire rentrer dans la caillasse à coup de râteau. Qu'est-ce que je te disais, chichi Eh oui, des vous taxes voilà. d'habitation, des, des taxes foncières. Alors c'est ça, vous allez vendre des terrains Je construit pour rentrer de l'argent dans ma commune. Argelès-sur-Mer sans la mer Mais monsieur le maire, vous avez été mis en place, vous êtes le maire d'une station balnéaire Alors Argelès-sur-Mer sans la mer Il faut rentrer les sous, il faut rentrer dans la caillasse. Mais voilà, monsieur le maire Oui, oui, oui, oui. il faut rentrer, taxes d'habitation, taxes foncières. Il, il faut, il faut, il faut, à coup de râteau ramasser les billes. Ah, ah j'en reviens pas et pour rentrer je des taxes d'habitation et des taxes aux frontières. On va embaucher les gens. Et là on mettra au jour qui tu es monsieur le maire. Vous voyez, j'avais raison, on nous prend pour des cons. Et moi je suis pas vous, mais moi j'ai pas voté pour quelqu'un qui me prend pour un con hein. bah, Ça, ça, se, passera pas ça. ça, bah, ça se, se passera pas comme mais ça, oh. monsieur le maire, ça ne pas comme ça. Monsieur le maire, vous répondez clair. pas à nos questions. Vous ne prenez pas au sérieux. Nous allons monter mais notre mais propre liste. C'est es nous pas qui nous avons élus. Sans nous vous êtes plus rien, monsieur le maire. On le dira aux gens, on dira à vous. C'est quoi cette histoire d'acheter un on on Nous aurons on a les commerçants derrière nous, les associations, les riverains, les notables du village, monsieur le maire. n'oubliez pas. Tu seras surpris. On appellera la presse aussi. C'est votre dernier jour, jour, monsieur le maire. Et nous monsieur allons reprendre Ça a été votre slogan. Je laisse la naturelle. Et voyez ce que vous voulez en faire. Et tu crois qu'on va se laisser faire Non, mais tu plaisantes Mais tu te moques de nous en plus. Allons-nous-en. Il ne plus notre attention, les votes Tu as raison, c'est ça. Ouais. Allez, on y va. Il a raison. on vote, tu te le mets je pense. Ça se prendera pas comme ça monsieur le maire, ça se fera pas parce comme ça. Ça sera pas faire, je te promets, on va pas te lâcher Profite bon, bien, c'est ton dernier jour, parce qu'à partir de demain, c'est Monsieur Pierre Lagasse. Mais enfin, ne partez pas Mais ne partez pas Il y a des solutions On peut cohabiter si vous voulez Mes votes, sont faux dot, espace possible. Même Palat. Il m'en ils il monte, il monte pelé, pelé, il monte, il monte, il monte, il Elle est là Elle est là Mais c'est un cauchemar Mais putain, mais... Mais je, mais je rêve Je rêve encore Sit on the front of your chair. Place the bongos between your legs. A little below the knees. Tu okay, mets quoi It shouldn't take much pressure on it. Right? Ah ouais de le faire encore la cabane du pêcheur, <laughs> <laughs> <laughs> La c'est du 3, Il est ton clap. Il est Il est